Pourquoi j'agis avec le mouvement Z-Gates A travers le mouvement, on rencontre des gens au parcours de vie multiple, de tous les âges, de toutes origines, de tout niveau d'instruction. Ayant toutes les idées politiques, toutes les religions, des niveaux de salaire différents. De diverses professions, ingénieurs, artistes, élus, chercheurs, étudiants, chômeurs, inventeurs, indépendants, autodidactes et bien d'autres encore. Des gens qui parlent ensemble. Des gens qui pensent ensemble des gens qui agissent ensemble. Dans un but commun. Ils s'écoutent, ils travaillent ensemble, afin d'apporter des outils pour comprendre le monde, agir individuellement et collectivement pour faire évoluer les choses. C'est un espace d'échange qui n'existe nulle part ailleurs. Car la vie de tous est prise en compte. C'est la première démocratie directe, à une échelle internationale, ouverte aux idées de tous les êtres humains. Toute personne peut entreprendre des actions et trouver du soutien auprès de chacun. Ce qui est le fonctionnement naturel de l'être humain. Tout s'implique dans d'autres actions, en dehors du mouvement. Et chacun est responsable de sa propre implication.